Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui termine cette semaine, vous le saviez, consacrée à la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et pour bien terminer la semaine sur ce rendez-vous, nous avons droit à deux invités ce soir. D'abord, Marie Custos, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de Cap Emploi Guadeloupe. Et nous avons à vos côtés Priscilla Logis. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes, vous, référente régionale handicap du Pôle emploi. On va commencer avec euh, Mme Custos pour parler effectivement du rôle de Cap Emploi euh, dans l'accompagnement justement des personnes en situation de handicap qui ont un projet professionnel. Absolument. Alors le Cap Emploi, c'est un organisme de placement spécialisé. Donc nous, nous avons une mission qui est double. Donc nous accompagnons des personnes qui sont en situation de handicap reconnue et qui sont dans une démarche d'insertion professionnelle. Oui, c'est important Donc, de, euh... de, de préciser, dans une situation de handicap reconnue. Oui, oui parce qu'en fait, vous avez des personnes peut-être qui sont en situation de handicap qui n'ont pas fait la démarche euh, de, de se faire reconnaître auprès de la MDPH. Et c'est important que d'avoir cette reconnaissance de la qualité de travail handicapé qui est un peu le sésame par rapport au, au, à tout ce qu'on peut proposer en mmh. termes d'accompagnement à l'emploi. Et nous avons une autre mission qui est également l'accompagnement des salariés, des agents de la fonction publique ou même des travailleurs indépendants euh, qui peuvent, puisque le handicap peut frapper à la porte n'importe oui, qui. Oui, tout le monde peut être touché un voilà. jour. Voilà, oui. et euh, donc l'objectif, c'est d'accompagner ces personnes qui sont déjà en emploi, mais qui se trouvent à un moment donné confrontées à une situation de handicap parce qu'il y a un problème de santé qui survient et qui peut générer une difficulté pour la poursuite de l'activité. Donc l'objectif pour nous, c'est d'accompagner ces personnes, leurs employeurs, pour les aider à être maintenus dans l'emploi. Et Priscilla Logis, vous travaillez, on imagine, sur les mêmes thématiques, mais peut-être de façon différente à Pôle emploi. Comment les choses s'organisent chez vous Alors concrètement, effectivement, hein, nous travaillons sur euh, la même thématique, toujours dans le cadre de l'insertion mais euh, vraiment sur euh, le service public, hein, ce que nous accompagnons tous les demandeurs, hein, donc qui sont en situation de handicap oui. ou non, et justement euh, mon rôle au sein du Pôle emploi c'est d'apporter hein, des, euh, des actions spécifiques qui pourraient effectivement répondre aux besoins, donc adapter justement notre offre de service encore plus euh, auprès des personnes et, euh, en situation de handicap, donc les demandeurs d'emploi. Mais on imagine aussi que votre travail mesdames, et je poursuis avec vous, Précilia Logis c'est aussi de, de trouver les conditions pour que l'employeur puisse lui-même se sentir en aise d'accompagner ce type de travailleurs. Ah oui, tout à fait. Donc nous sommes aussi euh, conjointement avec le Cap Emploi sur des actions de sensibilisation, parce que nous savons aussi que l'offre de services Pôle Emploi s'adresse aussi aux employeurs. Donc nous avons hein, voilà. une, une porte ouverte sur euh, l'entreprise en Guadeloupe. Et justement, nous avons des actions de sensibilisation pour sensibiliser les employeurs, non pas sur la personne en situation de handicap, mais sur les compétences Exactement. des personnes en situation de handicap. On, Donc on voit on... que vous acquiescez beaucoup. Absolument. Donc on fait passer <rire> la compétence avant la situation ouais. de handicap. Justement, c'est là aussi euh, la, la relation que vous entretenez avec l'employeur, les employeurs également potentiels. Absolument. Oui. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous sommes complémentaires mm -hmm. euh, du droit commun qui est incarné notamment par, par, par le Pôle, pôle, pôle emploi. emploi. Ouais. Euh, nous, nous, nous avons aussi une mission de service public, une offre de service public, et évidemment euh, notre, notre mission s'adresse également aux employeurs donc oui. l'idée c'est aussi de euh, casser les représentations qui tournent autour du handicap parce que bien souvent quand on rencontre un employeur on peut lui proposer effectivement une candidature. La première chose, ça sera euh, oui, mais cette personne, quel est son handicap? Ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si cette personne est en capacité d'occuper le, le poste pour lequel oui. l'employeur a un besoin. Et nous, nous intervenons justement. Et ça, c'est le cœur de métier de Cap Emploi. Quand il y a une nécessité d'aménager le poste de travail, de la situation de travail. Au regard des conséquences du handicap, effectivement, on accompagne l'entreprise pour la mobilisation des financements, pour déjà l'évaluation du besoin en lien avec la médecine du travail, et de voir quelles sont les solutions à proposer pour faire en sorte que le handicap soit compensé par des adaptations techniques, organisationnelles. Prisciel on peut dire alors qu'il y a une véritable euh, mise en relation des différents services, on imagine, pour créer l'environnement social et professionnel du travailleur et de son employeur. C'est exactement ouais. ça. En fait, quand il y a une réelle complémentarité, une exactement. collaboration qui s'est renforcée. Et effectivement, Pôle emploi, nous on agit en amont. Et une fois que le recrutement s'est fait, on a établi le besoin, et bien effectivement, on passe le relais au niveau du cap emploi pour accompagner l'employeur sur tous les besoins d'aménagement et en compensation de la personne, euh, du futur salarié en situation de handicap. C'est un vrai travail, un euh, vrai binôme. Ah non, mais c'est un réel <rire> binôme, mais justement, c'est une vraie synergie qui, euh, qui, qui a toujours existé et qui s'est renforcée et qui mmh. va encore, en, encore plus se renforcer dans le cadre de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, justement, pour accélérer le, le retour à l'emploi de, de ces, de ces futurs salariés. Et mesdames, on a envie de savoir, Marie-Custos, si on a des résultats probants depuis qu'il y a cette synergie. Est-ce que vous, vous sentez que les employeurs et que même les personnes en situation de handicap euh, se disent que ça y est, on peut avoir de plus en plus accès à l'employabilité Alors, il est encore tôt pour pouvoir euh, tirer des enseignements. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que cette collaboration, cette synergie, se fait justement en complémentarité. Donc, l'objectif, c'est d'éviter que la personne en situation de handicap soit ballotée de droite à gauche, oui, oui. euh, qu'elle trouve en un lieu unique une, euh, une solution par rapport à sa situation. Et effectivement, euh, nous travaillons aujourd'hui euh, au sein des agences Pôle emploi. Oui. Mais c'est quelque chose qui se met en place progressivement. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, puisque, euh, puisque la Logis l'a dit, on travaille en synergie des, déjà depuis un certain temps. On collabore, on est partenaire historique. Oui. L'évolution quand même des chiffres par rapport à l'embauche des personnes handicapées, malheureusement, ça évolue pas aussi vite qu'on l'aurait qu souhaité. Mais tout de même, il y a une ouverture, il y a beaucoup plus d'employeurs qui font appel directement, ce qui n'était pas le cas forcément avant. C'est ce sentiment qu'on a, Précia Logiste, de démocratisation finalement de, de cette thématique-là. Elle devient oui. de moins en moins taboue, vous avez le sentiment, vous, quand vous discutez avec des employeurs potentiels bah, Écoutez, est, hein. il est là, notre rôle, c'est ouais. justement de sensibiliser ces employeurs et de leur dire non, essayons. Essayons voilà. et justement, je les accompagne sur euh, cet essai par Le cadre de, de prestations euh, au sein du pôle emploi et euh, ça fonctionne, ça fonctionne. D'autant euh, qu'on imagine qu'il y a, y, a, y a de belles histoires oui. qui peuvent sortir des et employeurs de... qui se retrouvent finalement charmés ah, par ben leurs salariés si ou inversement. Fa... S'il si fallait, fallait qu'on donne des, oui. euh, des exemples, <rire> on a de beaux, de très, très beaux témoignages et d'ailleurs, durant la. Durant cette semaine, il y a eu de nombreux témoignages qui ont été faits et qui seront faits. Justement, nous allons mettre l'accent aussi sur la journée mondiale du handicap qui aura lieu le 3 décembre, où là, effectivement, nous aurons d'autres témoignages réussis dans le cadre d'un recrutement au sein d'une entreprise, d'une personne en situation de handicap. Et mmh. donc, euh, je remercie beaucoup les médias mmh. à nous aider ben, parce que... Nous sommes, que... Là, nous sommes là pour ça et <rire> je ça. vous remercie de m'aider à poser ma prochaine question <rire> puisque justement, je crois savoir qu'il y a une série d'opérations qui, qui sont mises en place à travers, on l'a vu, cette semaine effectivement européenne, mmh. mais pas que, puisque d'ici euh, au mois de décembre, il y aura encore des, euh, des, des actions menées sur le terrain. Absolument. C'est ça. Oui. Allez-y, euh, Priscilla Ruggis. C'est ouais. vrai que cette semaine, elle, euh, cette semaine, nous avons eu beaucoup d'actions. Hein, donc... Euh, nous avons eu euh, Duod. une, euh, un duodé, donc oui. le duodé où toutes les agences Pôle emploi euh, ont participé. Nous oui. travaillons encore en collaboration mmh. avec le Cap Emploi justement mmh. pour la mise en place des duodés au sein des entreprises qui se seront positionnées. Donc merci à ces entreprises d'avoir reçu euh, euh, oui. ces candidats qui ont joué le jeu. Nous avons aussi des actions au sein de, de nos agences, donc des job dating. Sur l'agence de Jarry, il y aura un petit causé RH. Donc, donc il y a eu, excusez-moi, un petit causé RH euh, dédié justement au recrutement, à l'insertion et au maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap. Marie-Custos, d'autres actions encore à venir Alors, en fait, bon, bon... On imagine que, que au, on la le semaine le... a permis de mettre en lumière, mais Exactement. il y a des actions tout au long de l'année, Tout au long de l'année, ouais. mais c'est vrai que c'est des actions que vient de citer Mme Logis, ce ouais. sont des actions qu'on met en place en commun. Très bien. Euh, mm -hmm. Et c'est vrai que, par exemple, pour le Diodé, ce qui est intéressant, donc, on, on dit merci aux entreprises, mais également aux personnes. Alors, c'est vrai qu'elles sont bénéficiaires, donc, elles vont dans les entreprises, elles ont pu découvrir un métier, un poste de travail. Mm -hmm. euh, c'est une manière aussi d'ouvrir les entreprises au, au monde du handicap, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un monde fermé. Non, oui. les travailleurs handicapés, ce sont des personnes qu'on croise tous les jours euh, sur, dans, dans la rue, oui, puisque, sans puisque forcément la, savoir. La notion même de handicap, souvent, euh, n'est pas maîtrisée par, euh, par les employeurs, oui. et, et, et peut-être même parfois par les familles, malheureusement, euh, qui, qui sont touchées par euh, ces situations. Absolument, et c'est surtout aussi, euh, on peut mettre en avant cette notion de handicap invisible, parce oui. que, évidemment, quelqu'un qui arrive en fauteuil roulant on ne pose pas de questions, son est handicap ça. est évident. Est visible. Ouais. Mais une majorité de personnes ont des handicaps qui ne se voient pas. Euh, et c'est vrai que euh, par rapport au handicap invisible, il peut y avoir une difficulté parce que, bon, voilà, on, on ne sait pas euh, de quel handicap, euh, quel handicap présente la personne. Donc tout de suite, ça va être du questionnement. Mmh. Euh, il faut regarder les personnes euh, avec un regard, j'ai envie de dire, j'aime pas trop ce terme-là, entre guillemets, normal. Il oui, n'y oui, a oui, pas oui, de personnes en situation de handicap, il y a des citoyens. D'autant qu'on hein. a, a justement <rire> des, des personnes, qui sont, euh, par exemple, malheureusement, tributaires d'une maladie de longue durée, d'une maladie chronique Là aussi, c'est une forme de, de handicap pour exercer son, son métier. Bah écoutez, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce sont ces personnes-là qui, euh, euh, qui sont des personnes avec un handicap invisible. Et donc, il ne faut pas se fier à l'apparence. Ouais. Euh, à partir du moment que la personne a sa reconnaissance de travailleur handicapé, elle est en situation de handicap. On n'a pas Et à savoir est quel est le travail. handicap. Elle est apte au travail. Parce que le secret médical reste quand même de mise. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Merci, mesdames. Euh, je crois qu'on a passé une belle semaine, en tout cas, sur ETV pour parler de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées mais on va rappeler des rendez-vous à venir notamment euh, le 3 décembre prochain qui sera la journée mondiale cette fois du handicap euh, l'occasion de s'intéresser encore un peu plus à ces situations qui on le rappelle peuvent un jour tous nous toucher. En tout cas votre émission QSD se termine ainsi vous la retrouvez vous le savez sur le www.etv.gp sur ETV et également sur Alizé TV très bonne soirée.